Bonjour. Bonjour. Ça va Ça va bien, merci. Très bien, Ravel. Bonjour, Okaya. Bonjour. Bonjour, Cédra. Bonjour. Tu vas bien, ça va Ça va bien, merci. Très bien. Bonjour, Lana. Bonjour. Très bien. Alors, on va commencer. We are going to begin, ok D'accord. Je serai votre enseignante durant ce programme de DELF. I'm going to be your teacher in this program, okay? Donc, nous, notre programme, c'est un programme de DELF. DELF, c'est un programme de langue française. C'est pour l'apprentissage aux étrangers euh, de la langue. Donc. The DELF is, it's a program for French, uh, for learning French. Okay, we are in the first level, so we are doing DELF prime. C'est le tout premier niveau de DELF. Nous avons trois niveaux de DELF, d'accord, trois uh, niveaux dans le DELF prime. We have three levels in DELF prime. First one, le premier, c'est DELF prime A1 point 1, ok, so the first is DELF prime a 11 point le deuxième c'est DELF A1, et le troisième c'est le DELF A2, so the second one it's DELF A1, and the third one it's DELF A2, ok, nous allons faire uh, un petit, euh, on va faire une, une petite règle we are doing a little rule si quelqu'un ne comprend pas ce que je dis vous me le dites et on va l'écrire et vous aurez une fiche avec votre vocabulaire so I'm gonna repeat again in case you don't understand something in French you just tell me I'm gonna write it and then we are going to do like a, a word with all the vocabulary that you didn't understand. D'accord? Très bien. Alors, le premier, la première partie de notre cours, c'est se présenter. So the first part of our course will be to present ourselves. Se présenter. Alors, je vais vous ouvrir le PowerPoint. Très bien. Est-ce que vous voyez tous Everyone is seeing the the PowerPoint. Yes. Okay. Très bien. Très bien. Oui. Très très bien. Alors, on va commencer. Donc, ça c'est le titre du programme que nous sommes en train de faire. It's the title of the program itself, Delph Prime a 1.1. D'accord. On va faire la première unité qui est je me présente. Je me présente, I'm presenting myself, okay? Donc, je me présente. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on se présente What we are supposed to say when we present ourselves or when we ask to someone to present ourselves? Someone can tell me? Comment tu t'appelles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 Lara, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lara. Très très bien. Lana, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lana. Très très bien. Donc, lorsqu'on commence à connaître une personne, on demande comment tu t'appelles. When we begin to know someone, the first thing we ask is uh, what's, your, what's your name, right? Donc, comment tu t'appelles? Ensuite, si par exemple, je ne sais pas comment écrire ce prénom. If, for example, I don't know how to write Rukaya. So, I say to Rukaya, comment ça s'écrit? Et Rukaya me répond. Rukaya answers me, ça s'écrit R-O-K-I-A. D'accord? On fait un exemple. Par exemple, Cédra, comment ça s'écrit Ça s'écrit S. Écrit s. E. D. R. A. S. E. D. R. A. D'accord Donc, si on commence à connaître quelqu'un, on demande son prénom. Et si on ne sait pas comment l'écrire, d'accord On demande comment ça s'écrit. If I know someone new, I ask about her name or his name. And then I ask if he can spelling the name to me if I don't know how to write it. Ok Donc, comment ça s'écrit ce processus s'appelle épeler, épeler. So, when we ask to someone to spell, spelling means épeler. I'm going to write it to you, okay, after this PowerPoint. All the words that you didn't understand, all you need to practice. Donc, épeler, c'est demander à une personne comment écrire son prénom, d'accord Another example, un autre exemple, un autre exemple, donc nous avons Elodie, we have Elodie, she's talking with her friends, okay, elle est en train de parler avec ses amis, et elle leur dit bonjour, je suis Elodie. Donc il y a Omar, her friend Omar, he's answering to her and he's saying coucou, moi c'est Omar. Et son autre frère euh, euh, ami, dis-moi, je suis Adam. There is a lot of uh, type of saying I am like moi c'est Omar, ok, je suis Omar, ok. So for example, I'm talking with Lara, ok? Lara, bonjour, je suis Sarah. Lara is answering to me, coucou. Moi c'est Lara, ok? again we are trying to do that again lara bonjour je suis sarah bonjour, bonjour je suis lara très bien et moi je réponds i answer coucou moi c'est sarah d'accord d'accord encore une fois par exemple lana coucou moi c'est sarah tu réponds, tu me dis. Et moi, hmm? je m'appelle Lana. Très bien, Lana. Très, très bien. Alors, Cédra, tu vas dire à Rokaya, tu vas te présenter. Tu vas dire bonjour, comment t'appelles-tu? Et Rokaya, tu vas répondre à Cédra. Rokaya, tu vas répondre à Cédra. Ok Ok, bonjour, c'est... Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle... Okay. Très bien, très très bien, bravo. Alors, donc, on récapitule. Il y a plusieurs façons de connaître une personne. There is a lot of types of knowing someone, a lot of uh, things you can say. We can say hello, how are you? And what's your name? And we can say hi, I am Sarah. Right? It's the same thing in French. We can say bonjour, comment t'appelles-tu? Et tu me réponds je m'appelle Cédra, par exemple. D'accord? Et en même temps, je peux dire coucou, je m'appelle Sarah. Et Lana va me dire et moi, je m'appelle Lana. D'accord? There is a lot uh, of uh, sentences you can say to say hi, I am. Ok? Très bien. On va passer à la prochaine. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? How old are you? For example. Euh, Lana, quel âge as-tu? Um. Quel âge as-tu, Lana? J'ai... How old are you, Lana? J'ai sept ans. J'ai sept ans. Très, très bien. Cédra, quel âge as-tu? J'ai sept ans. Très bien. Rokhaya, quel âge as tu J'ai... J'ai... How old are you, Rokhaya? Are you seven? Are you eight? Seven. You're seven. So you're gonna say, j'ai sept ans. J'ai sept ans. Très bien. Ok. Lara, quel âge as tu j'ai j'ai 7 ans. Très bien. Seven. Seven. Très bien, 7 ans. Très très bien. OK. Donc, tu as quel âge J'ai 7 ans. Again. So when we see someone for the first time, we say Bonjour. Comment t'appelles-tu OK. So the person answers Je m'appelle Sarah. And we say quel âge as-tu How old are you And the person say for example I am seven. J'ai sept ans. D'accord. Ensuite, ici. Est-ce que vous voyez ici? Do you see here? It's, I write. Quel âge a Sophie? How old is Sophie? So when we say to someone, how old is, uh, for example, Cédra? We say Cedra a sept ans. Cédra a sept ans. D'accord. Jokaya a 7 ans, Lana a 7 ans, d'accord Regarde les filles et lis les prénoms. Regarde les filles et lis les prénoms. Look at the girl and say their name, ok Donc, Cédra, est-ce que tu peux me dire le premier prénom Can you tell me the first name I, Ima. Emma, très bien. Lana, le second, le deuxième. Alexandra. Alexandra, très bien. Rokaya, le troisième. Kilima. Kilima. Et Lara, le quatrième. Lucy. Lucy, très très bien. Nous avons en dessous donc, nous avons juste en dessous, euh, leur carte d'identité, leur badge. So, this is their badge, their identity. OK. On va retrouver le prénom, l'âge, le pays et la ville. Le prénom, it's the name. OK. L'âge, it's the, how old are they? Pays it's the country and ville is the city write all this name okay so prénom, age, pays, ville okay so each one of you will uh, read one of them okay we are going to start with Lara Lara, est-ce que tu peux me lire le premier read just read this page oui? yes read it. Okay prénom grenom et... et âge 8 8 oui guys kenya P pays P pays d'accord pays P pays kenya ville ville, ville. Na, na, Très bien. Rokaya, tu me lis le deuxième. Tu peux me lire le deuxième. Oui. Oui. Quel oui. âge? Âge. Dix. Dix. Dix, dix ans, dix ans, Russie, Russie, très bien, Russie, Moscou, très très bien, alors Cédra, Attends, oui. Excuse-moi, c'est drap. Tu me lis celui-ci? Prénom. Okay. Prénom. que. Lucie. Regarde. Voilà. Rénom. Lucie. Age. Âge ah, euh, euh, mmh. Onze Bravo Pays Pays Pays France France France Ville Ville Mar Marseille Marseille. Très bien. Lana, tu me lis le dernier? Vraiment. Oh, très bien. Emma. Age. Descent. Oui. Aie. Pays. Elle mange. Allemagne, Allemagne, Allemagne, et is Germany, okay? Allemagne. Ville, mm. Sar, Sar, Rock. Très, très bien. Alors, sur euh, cette identité, nous pouvons voir quatre mots. In this uh, badge, we can see four words. prénom, it's the name, age, it's the uh, how old are they, okay? pays, it's the country, and ville, it's the city, okay? Did you write these four words? Oui, très bien. We're gonna listen uh, to something. And we are going to do the exercise. On va écouter et on va faire l'exercice ensemble. D'accord? Unité 1. Je me présente. Each one of you will tell me one of them who is she? So, the first one, Lara, you will tell me uh, who is the first girl and Sidra you're going to tell me the second. Lana, the third. And de the fall. OK? Lara, la première fille. Cédra, deuxième fille. Lana, troisième fille. Et Rokhaya, quatrième fille. D'accord? OK? Activité 2 Qui parle? Écoute et montre. Salut, je m'appelle Alexandra. Bonjour, je suis Emma. Salut, je m'appelle Alexandra. Très bien, Lara, la première c'était Alexandra. La deuxième, c'est qui Bonjour, je suis Emma. Emma. Et toi, Emma, perfect. Lana, la troisième, d'accord Coucou, moi, c'est Lucie. Lana, who was talking? Lucy. Lucy, très bien. Androkaya, the last one. Et moi, je m'appelle Kilima. Who is talking? Who is the last one, Rokaya? Kilima. Kilima, très bien. Alors, euh, écoutez et entourez les deux fiches. On va écouter et on va entourer encircle, entouré, it's in circle the two IDs, les deux fiches qu'on euh, entend dans l'audio that we are that we hear in the audio, ok So I put the audio again and hear carefully. Activité 5. Écoute et entoure les deux fiches. Prénom Kilima. Âge huit ans. Pays Kenya. Ville Nairobi. Which one was the first? Quelle était la première que nous avons okay. entendue? Très bien, c'était Kilima, donc le, le monsieur lui a dit prénom, Kilima, âge, 8 ans, pays, Kenya et la ville Nairobi, d'accord On écoute le deuxième, we will hear the second one. Prénom, Emma, âge, dix ans. Pays. Allemagne. Ville. Saarbrück. Which one is the second? I know, I know. Tell me, Lara. Dis-moi. Emma. Emma, très, très bien, Lara. Ima. Très, bien. très bien. So, we are going to do a little exercise. On va faire un petit exercice. Chacun va me dire son prénom. Son âge, son pays et sa ville. We are going to do a little exercise. Each one of you will, will tell me her name, the age, the country and the city. Okay? So, we begin with Lara. On commence avec Lara. Vas-y Lara. Prénom? Bonjour. Bonjour. Hmm. Bonjour, Lara. Bonjour, je suis Lara. Très bien. Quel âge as-tu J'ai 7 ans. Très bien. Alors, pays, it's the country. What is your country Quel est ton pays, Lara Égypte. Mon pays, c'est l'Égypte. Mon, Mon pays, c'est l'Égypte. Très bien. Lana, à ton tour. Ton prénom Lana. Très bien. L'âge J'ai 7 ans. Oui. Mon pays C'est Je me paye. Mon pays c'est l'Égypte. Très bien, mon pays c'est l'Egypte. La ville, la ville it's the city. We are in Cairo, right? In which city are you? Cairo. Cairo. So, en français, le Caire. En français, le Caire. Cairo. Le caire. En français, c'est le Caire. Très bien. Cédra. A ton tour, your turn. Je m'appelle Sidra. Oui. Euh, J'ai sept ans. Hein? Oui. Euh, Mon pays. Égypte. Mon pays, c'est l'Égypte. Très bien. Et la ville? La ville, euh... le Caire. Le Caire. Le Caire. Très bien.